Alakir. J'aime bien quand il y a démon et bêtes avec Alakir. Faut jouer Ara et tout. Rien qu'Ara sur l'esprit de l'air, c'est super bien. Euh, Rokara, j'aime bien de manière générale. Carni. Carni, Carni. Ça peut être pas mal. Hein. On essaye Carni il bah, y a Murloc, il y a LM, il n'y a pas Naga, mais je pense que Murloc et LM, il y a moyen de faire des trucs rigolos. Ouais, la nouvelle version de, de Carny elle est euh, elle est plutôt cool. Et hop là, petite gemme, c'est le plaisir. Euh, Est-ce qu'on les joue non, en vrai on n'est pas obligé d'avoir le fouiner très tôt, quoique, okay. je ne sais pas. Alors je vais les jouer, comme ça je gagne mes combats. Je, vous souhaite un bon combat. je vais les jouer comme ça, enfin, je... ouais si, je gagne mes combats et euh... et en fait, je vais quand même sûrement le garder lui. On va en lâcher une non Bah plutôt deux. C'est soit, soit mettre les deux, soit pas en mettre, je crois. Vous vous bien. Par contre là on peut la garder évidemment. Parce qu'en fait en taverne 1, il va y avoir les 2-1. Les 2-1 mort-vivants, tu vois. Donc si t'es euh, 4-2, ça revient au même, tu vas perdre. Tu perds contre le Forban. Bah là je perds contre Forban. Mais en soi c'est tout. Hein. Il a pas fort bon. Il a une... Ouais. sais pas trop ce qu'il a. La... Ouais, la vie elle part vite dans cette méta, c'est clair. La méta est beaucoup plus énervée, les joueurs jouent de manière plus énervée, donc... Euh... Vous vous en fait, chaque point que tu perds, c'est vraiment très très dommageable. Sinon, leur... on leur pourrit un peu leur game. Hein. Mais finalement, on augmente leur coût de leur... le coût de leur buddy hein, en gagnant les combats. C'est dégueulasse. C'est drôle. Pousse. Ça coûte 5. 4. Ok. Ça me choque pas. Ça me choque pas, ça coûte 3 mana, j'achète Bourbissa. Je fais sûrement effet, je refais l'effet sur mousse peut-être. Et l'avantage, vous voyez, notre 6-4, c'est que... Bah, elle tue des trucs, quoi. Salut Dionysos, Je viens de te connaître au travers tes vidéos sur maable Snap, j'ai une interrogation, je suis pool 2 et j'ai une quête pour finir le pass saisonnier, avoir 5k points. Ceci me ferait passer pool 3. Passe pool 3, si tu dois passer pool 3 il faut il faut monter. Monte, monte, monte. Non non monte. Monte quand tu peux. Euh... On va prendre ça. Après on peut acheter ça et ça hein. Non, ça me va de up maintenant. Lui qui fera toute la différence. Et remousse. Voilà, ça nous fait gagner une pièce par tour. C'est pas trop dégueu. Par contre on se fait un peu taper. Mais c'est pas si grave. Pas tant que ça en vrai. Hein. Pas tant que ça parce qu'on a quand même. On a quand même gagné pas mal de stats avec euh, Flak. sais pas le tour où il achète des choses. Normalement. Bah, ça dépend avec quoi il a commencé. Il y a moyen de tenir quoi. Salut Shelva, c'est Loelo. Ouais, ça va passer. Euh, ça va passer. Winner est à 4 mana, on peut presque l'acheter. Oh, C'est intéressant avec ça. Let's go. Hein. Ah, bah, ça reste une 5-4. C'est pas exceptionnel. Après, on peut up. Peut-être un peu greedy de up, non? c'est sympa se plaire hein. euh... je crois que ça me choque pas de up l'idée c'est quand même de faire un tour un peu tempo alors je fais ça là j'achète ça euh... prochain tour on va faire quoi de toute façon on va jamais faire euh, pouvoir dans mousse quoi que on va faire ça Dommage ça aurait été mieux ça tout de suite Bon on est un peu mieux On a déjà notre buddy On a de la tempo ça me plaît oh, Il a des trucs gourmands là What's it city Ouais le tour était sympa Le tour était plutôt cool. De Ça, c'est rigolo. Allez, un petit guetteur. On donne euh... à vos autres murlocs, hein. Ça boostera même pas lui. Peut-être là-dessus, là hein. Peut-être sur la plume en vrai Ouais, je crois que sur la plume. Peut-être fallait faire plume autour d'avant, je sais pas. Ouais, c'est dur à dire en vrai. Ah, ça va descendre assez vite. On va aller de jouer Murloc, hein, vous l'avez compris. C'est pour ça que ça j'aurais pu le geler hein, par exemple, hein. c'est pas mal, hein. ça c'est un LM, mais ça fait pas mal de stats mais bon. De même j'ai pas envie de geler à partir du moment où j'ai un double et que j'ai envie de le tripler ça, sachant que je joue les triples directs et les, les triples indirects avec euh, l'éclairor patient. Après j'ai un peu peur parce que là je suis à 24 et lui il est fort. Il a peut-être déjà son buddy, il a peut-être déjà des. Il a sûrement peut-être déjà commencé à acheter des tavernes 6. Donc lui, il peut vraiment me mettre un coup de 15 ici. Ça me fait un peu peur. Non, je crois que ça va le faire. Ouais. Ah, ouais, je. Il faut quand même perdre, je vais sûrement perdre d'ailleurs, mais. Il a pas des tavernes 6 on board, donc c'est bon. Bon, je prends quand même un peu, un peu de dégâts. On se calme, hein? On se calme. Et c'est rigolo. très cool ça c'est bral il y a un play avec ça Ok c'est chaud hein Bon ben Ça veut pas dire qu'on va pas jouer Murloc Mais à un moment il faut quand même construire et gagner les combats Le cheval me permet de gagner les combats En tout cas ne pas les perdre Et Et ça peut me permettre d'aller chercher la 5 Et ce fameux bran quoi qui est important après euh, la stratégie blanchette euh, avec les euh, avec les théières, elle est cool quand même j'ai pris cher lui. le up est un peu cher ici je crois qu'on va juste acheter ça ah c'est cool ça Ok, intéressant. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Vous êtes sur la liste des invités Bon. Bah, avec ça, on peut essayer de tripler. On peut essayer. Ouais, il est trop rigolo ce perso. Merci, euh, je, suis... <rire> je suis le marin. Merci beaucoup pour le sub. Le... Merci pour ton aide. Merci beaucoup. Bah, si je triple la tailleur, c'est incroyable. Ou si je trouve Bran, c'est très cool. Ah, je pense qu'il nous fait. On a quand même beaucoup de stats, hein. What's it C'est qui Je sais pas si c'est si fort mais c'est marrant. Euh, je pense à la même chose. Après on gagne les combats contre des persos qui sont plutôt forts en tempo comme Toki. Donc ça me va. Pour le moment, euh, on n'est pas en phase d'urgence. Le triple hein, dans cette taverne. Ah. ah! Bien joué! J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bel rond. On commence à partir en murloc. Après, c'est gros, hein, mais je crois qu'on va partir en murloc là. C'est gros quand même. Vous vous ok, ok. On commence à aller sur Poison et en même temps on a quand même ça qui est un beau bébé. Ça me va. Poison c'est pas mal quand il n'y a pas Mecha. Évidemment s'il y a Mecha dans le lobby, euh, très très compliqué de partir sur Poison. Et en plus c'est un poison sans branne donc c'est vraiment juste du poison. Mais on a un équilibre qui fait avec les créatures un peu puissantes que l'on a. Qui nous permet de faire une transition assez douce. Gagner nos combats, transitionner. Aller dans la 5 au prochain tour. Le HP, est-ce qu'il marche avec Bran Bah ça déclenche un, un cri de guerre. Donc je pense que ça devrait marcher ouais. Il peut donner Toxie aux autres bien sûr. Et même à lui hein. à lui aux autres. Donc là on va up. Deuxième gonfle le rond. qu'on va virer lui pour la 6-7 et là on va redonner poison hop là bon c'est pas mal là ça. on a plein de poisonous on commence tranquillement à jouer notre ça on... lui on va le garder un peu tu présentes ton jeu magnifiquement comme la météo ben, c'est gentil merci bah, ce jeu est magnifique, hein. il doit être respecté. Le jeu doit être respecté, hein. il est sublime. Il ouais, y a vraiment... LM ça peut nous faire chier avec les boucliers divins, faut voir. Faut voir, faut voir. C'est dommage de ne pas avoir Bran. Ok, les Leroy vont s'écraser là-dedans, ça c'est plutôt une bonne chose. Ça devrait passer. Ah super ça. What's a kitty Bon. On lui met un peu de dégâts, c'est cool. Que le Pierre soit encore en vie, il prend ses... On est déjà top 4, j'ai même pas fait gaffe. Elle est vraiment énervée cette, euh, cette méta et ce lobby plus particulièrement. Ok, top 3 déjà. Bon, Galewix, il a l'air chaud. Hein. Ça, ça peut être pas mal avec héroïne euh, altruiste. Je pense que vu qu'on a loupé Bran et que la méta est très très très rapide, vous voyez, il faut arriver à comprendre les méta. Là, on est dans une méta rapide. Même si on trouve Bran maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est un peu trop tard. On n'aura pas le temps de faire notre scale. Parce que Bran, c'est pas fort en un ou deux tours. Bran, il faut plusieurs tours pour grossir, grossir. Là, on est dans un lobby vraiment vénère. Et je pense qu'on peut commencer tout de suite à partir en full poison avec Titus et héroïne altruiste. Que je veux ça. Je le veux et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais geler euh, Titus. Alors on l'achète maintenant. Environ en fouineur. Oh, C'est un peu con. Ça lui il prend son poison aussi. En fait j'ai pas. Pour me contrer, peut-être que l'adversaire il aura peur de Mounted, il aura peur de Leeroy. Donc il va peut-être jouer, voire moi moi je vais peut-être même jouer euh, un tunnelier. Donc on n'a pas envie que ça, ça ait 3 points de vie. Bon, après si nous on joue tunnelier, dans tous les cas ça meurt sur Titus. Mais en général les adversaires ils vont peut-être essayer de jouer tunnelier contre nous. Ils vont avoir peur de justement Leeroy et Mounted. Lui il aurait eu un board qui nous aurait posé beaucoup de problèmes. Ouais, ça va le faire mais euh... Ouais, c'est des beaux boards qu'il a Super Ouais, il a qu'un même prix Ouais, tunnelier, c'est la goule instable Bon, est-ce qu'on va jouer la finale maintenant Je pense pas, ils ont beaucoup de points de vie Oh, wow, attendez, mais lui, il a mis combien 20 Bon Ça, c'est beaucoup trop faible Il joue des élémentaires. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. On est à 26, on est bien. On le vend, on roll hein. C'est voilà chier hein. le... Bah le truc c'est qu'il Là je voulais vraiment cibler En plus avec double titus ça marche de héroïne Sachant que ça, ça va virer, ça fait rien contre lui Vu qu'il joue big LM Donc ça c'est vraiment une carte morte Donc euh... Ouais la clé c'était vraiment de trouver euh... Trouver héroïne Et franchement euh, tu vires ça mais une héroïne euh, faut voir après aussi bien il a que des crépitants Mais le problème c'est que nous on pouvait pas euh, tunnelier Enfin on pouvait tunnelier mais bon Je sais pas je trouvais pas Je pense qu'il fallait vraiment focus euh... Focus l'héroïne ouais. ouais sur une héroïne euh, on est pas mal hein. enfin, C'est clair qu'il a un gros board le gars Bah, bah euh, ça marche avec Baron, mais après, est-ce qu'on survit Bah, il a beaucoup, mais... Je crois qu'on... Enfin, pétard, pardon, excusez. mon langage châtié. Ah, zut, hein. Ah, zut. Bon, on a bricolé, hein. Franchement, cette game, elle est très bizarre. On a bricolé, on a bien fait. Ça nous a permis d'accrocher un top 2. Mais euh, sympa, ce nouveau Carni, franchement. Là, en fait, en une game, on a pu voir les deux compos cool du personnage. Et Je pense qu'il y en a plein d'autres. Hein. Je pense que l'avantage de ce perso, c'est qu'il est hyper polyvalent. Mais euh, ouais, tour 12, fin de partie, c'est très très rapide. C'est le minimum. Hein. Tour 11, c'est impossible. Donc euh, tour 12, c'est l'ultra minimum. Et franchement, c'est facile. Une game sur 30, une game sur 40. Hein, Ou c'est tour 12. Galewix, quand il a le temps au début, il se fait plaisir. Mais voyez, on a pu jouer entre guillemets ménagerie. On est parti en ménagerie. Et puis après, voilà, le, le fait est qu'il n'y ait pas méca. Ça nous a plus orienté vers euh, vers Murloc. Mais s'il y avait eu Mecha, je pense qu'on serait resté en ménagerie et ça aurait pu faire des choses sympas. Mais très cool. Hein, vous voyez, les poisons, t'achètes un truc. Chaque tour, t'as poison, poison, poison. Bon, lui, il, il était vraiment en mode high-roll. Donc, euh, quel que soit notre perso, quel que soit notre compo, dans tous les cas, c'est le genre de game où tu sais que tu finis te, deuxième. Mais je pense que pour un tour 12, on n'était pas si mal. Et il y a quelques games où on va vraiment finir. Euh, on va tenir et puis récupérer notre baron doré, notre héroïne. Et puis, on va écraser finalement bah, toutes les compos qui étaient représentées par les races absentes. Vous voyez ce que je veux dire Donc, plutôt pas mal